Bonjour les amis, je suis toujours ici à Los Abrigos, ce merveilleux village euh, donc de pêcheurs et où on a d'excellents restaurants ici. Je vais certainement aller manger dans un de ces restaurants euh, après cette vidéo. Donc, Je voulais vous parler également, donc, lorsque vous débutez euh, en trading, du budget que vous avez besoin. Mais au départ, pour apprendre, vous n'avez besoin absolument d'aucun argent puisque vous pouvez le faire sur un compte de démonstration, c'est ce que je vous conseille bien sûr lorsque vous avez commencé à, à apprendre une méthode de trading donc je vous conseille d'ouvrir d'abord un compte de démonstration et après donc vous pourrez euh, trader en argent réel mais en argent réel qu'est-ce que ça veut dire vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent vous pouvez ouvrir un compte de trading avec 500 euros donc la plateforme de trading si vous prenez par exemple la plateforme de trading MT4 dans ma formation je vous donne des liens vers les brokers sérieux que je recommande, vous pouvez télécharger cette, cette plateforme, eh bien, 500 euros peut être suffisant pour débuter. Bien sûr, vous n'allez pas gagner 500 euros par jour euh, si vous mettez 500 euros sur votre compte, mais vous pouvez gagner quelques euros chaque jour pour débuter. Et une fois que vous serez à l'aise, eh bien, vous pourrez augmenter votre capital et à ce moment-là, commencer à gagner 10, 20, 30, 100 euros par jour, c'est quelque chose de tout à fait possible pour arriver peut-être un jour à avoir un beau revenu complémentaire avec la bourse. Et euh, pourquoi pas un jour faire comme moi, arrêter donc euh, votre activité, partir euh, au soleil et vivre donc euh, de ces revenus euh, de bourse de trading. Donc on se calme, ne pensez pas que vous allez pouvoir faire ça le mois prochain, mais il faut commencer bien sûr à marcher avant de vouloir courir. Et donc vous pouvez très bien commencer avec un petit compte de trading et voir ce que ça rapporte et proportionnellement, toujours en respectant votre money management, donc ne pas prendre euh, beaucoup de risques, vous pourrez gagner si vous avez une bonne méthode de trading. Donc la méthode que je conseille, c'est celle que vous trouvez dans ma formation. Je privilégie donc le trading à court terme, prendre des petits gains rapidement, et à ce moment-là vous verrez que vous pouvez faire des journées de 10-20 trades gagnants et au bout de la journée eh bien, vous arrivez à avoir des, des gains conséquents. Donc si vous êtes intéressé par ma méthode de trading apprendre au départ euh, comment débuter avec une méthode efficace, vous avez un lien ici en haut dans la vidéo et sous la vidéo vous avez également dans la description donc, euh, des liens qui vous permettent d'accéder à mes formations. Donc un capital de 500, 2000 1000 euros c'est suffisant, donc euh, vous ne devez, devez pas risquer des grosses sommes d'argent pour commencer à trader en réel sur les marchés. Donc d'abord un compte de démonstration pour apprendre et puis après, euh, si vous êtes rapide après une semaine, après deux semaines, bien vous pouvez très bien ouvrir un compte de 500 euros, 1000 euros et vous verrez que c'est possible donc de gagner de l'argent directement euh, sur les marchés, devenir un acteur sur les marchés qui ne va pas forcément bouger les marchés mais le but c'est vous d'arriver à trouver, à déterminer donc avec la méthode que je vous explique dans quel sens vous avez une très grande probabilité que le marché va partir et vous arrivez à avoir une probabilité de 90-95% avec la méthode que j'enseigne. Donc tout ça est expliqué dans ma méthode de scalping. Euh, C'est une très bonne méthode, donc ça fait quand même 10 ans que je fais du trading, j'ai suivi beaucoup de formations et je retiens bien sûr dans les formations ce qui est intéressant pour le transmettre à mes étudiants. Je commercialise mes formations depuis 5 ans. Vous pouvez voir en dessous de la vidéo sur mon blog Serge Demoulin Avis, les avis de mes étudiants. Je publie lorsqu'il m'envoie un email, mail lorsqu'il me remercie donc pour mes formations. Donc ça vous donne une idée du taux de satisfaction de mes étudiants. Voilà donc. Petit capital pour débuter en bourse, on ne prend pas beaucoup de risques. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à avoir des résultats réguliers. Et à ce moment-là, donc, vous verrez que c'est tout à fait possible d'avoir des gains réguliers en bourse, en trading, avec une méthode efficace. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, un pouce vers le haut, partagez-la, ça me fera plaisir. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt au revoir, et n'oubliez pas, si vous voulez du soleil en hiver, Ténérife. À très bientôt, au revoir. Thank you. Thank mm -hmm. you.